Sommes dans une situation où les le, le postes budgétaires ont été coupés depuis huit ans alors qu'on était parti pour trois ans est-ce que à part l'armée ou on recrute est-ce que euh, le Premier ministre peut nous dire euh, que, que quelle est la solution qu'il a trouvé à ce problème euh, le statu quo reste le même les, les diplômés sont là les gens qui ont besoin de travail sont là donc de manière euh, globale euh, nous pouvons dire que euh, ce n'est pas euh, tout à fait satisfaisant bon de là je pense que le premier s'est pu s'illustrer dans la pratique politique politicienne avec la concertation avec des euh, petits tours de passe passe euh, il est arrivé les cartes d'identité n'étaient pas faites est-ce qu'on est qu a commencé à reproduire au gouvernement des cartes d'identité non donc de manière euh, globale euh, peut-être se satisfaire sur le plan de la politique politicienne, euh, la roublardise, mais en termes significatifs dans la vie de, des Gabonais, dans l'avancement euh, de la démocratie. D'ailleurs, je suis au regret de constater que c'est lorsqu'il est Premier ministre que nous partons des élections à deux tours, à un tour. Donc, même politiquement, euh, je suis désolé, euh, mon cher frère M. Alain Claude n'a rien apporté au Gabon, à part une régression, même sur le plan politique. Depuis qu'il est là, le, le carton de poulet, il était autour de 11 000, 12 000 aujourd'hui. N'importe qui peut constater qu'il est à 13 000, 14 000 francs. Le, le manioc est passé à, 7 000, à 700 francs le bâton. Bon, rien du tout quoi. Ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Parce que c'est le contraire qui aurait été... Une mauvaise nouvelle, la constitution dit que le président de la République hein, euh, est élu pour sept ans. La, la, la constitution est encore en cours, avant les modifications qui ont été faites, euh, dit que le président est élu pour sept ans et que le mandat du président commence à faire sa prestation de serment. Il était tout à fait normal. Ça ne peut pas être l'objet d'une annonce, c'est plutôt les dettes qui auraient pu être une annonce. C'est-à-dire venir dire aux Gabonais que les élections auront lieu euh, dans les délais constitutionnels. Pour moi, c'est un événement parce qu'elles doivent se tenir dans les délais de la Constitution. C'est le contraire qui aurait été un événement. Donc, vous voyez, c'est comme quand euh, un gouvernement construit une route, on, on, on, on se satisfait, alors on se pose la question de si le gouvernement ne construit pas une route quel est son rôle alors Donc, euh, venir dire que les élections auront lieu dans les termes euh, du constitutionnel, ce n'est pas un, un événement parce que ça doit se faire comme ça dans une république qui respecte ses propres textes, qui sont la volonté des de, de, de, de, de, de Gabonais. d'abord la question de la révision de la liste électorale ne peut pas être inhérente à la question de l'organisation des élections parce que la Constitution prévoit que les listes électorales sont révisées chaque année vous, vous comprenez donc là le gouvernement n'a pas respecté les prescriptions constitutionnelles maintenant que le gouvernement vient nous annoncer parce que c est, c est, c est là, la question de la révision de la liste électorale relève de l'administration. Parce qu'il faut être honnête quand nous pratiquons de la politique, relève de l'administration. Mais pour nous, les politiciens, nous, nous sommes quand même au regret de constater que euh, cette révision va s'effectuer à la limite au pas de course. Pourquoi au pas de course Parce qu'au départ, c'est 45 jours normalement. C'est 45 jours. Bon, maintenant, euh, là où nous y allons, on, on va... Plutôt plus vers 30 jours. Je, je crois que ça devrait... Si je suis dans le, le nord. Mais constatez que les élections ont lieu dans, en août. Euh, S'il si devait y avoir une révision de la liste électorale, on, on aurait pu la tenir en début de chaque année. Cela aurait permis quoi Qu'à la dernière révision, c'est-à-dire si on tenait les révisions, hein, Tel que la loi le prescrit chaque année. Vous voyez, il se trouve qu'il y a des Gabonais qui n'ont même pas d'acte de naissance pour s'inscrire dans une liste électorale. Il y a des Gabonais qui n'ont pas de pièce d'identité pour s'inscrire dans une liste électorale. Vous voyez, pendant les sept années qui sont passées, si on avait respecté les prescriptions constitutionnelles, ça aurait permis de trouver des réponses à des Gabonais qui sont sans documents. Or, aujourd'hui, et ils sont une multitude. Au fin fond de nos pays, parfois même ici dans la capitale. Or là, nous y allons au pas de course. Au pas de course, ça veut dire qu'à la va vite, ceux qui pourront, bon, c'est ceux qui ne pourront pas, bon. bon. Cette révision-là va intégrer aussi d'autres choses. Ça veut dire la radiation de ceux qui sont morts. Euh, il faut les sortir de la liste électorale. Euh, ceux qui ont atteint 18 ans, il faut les inscrire pourvu qu'ils aient une pièce euh, d'état civil. Et, et ceux qui n'en ont pas, c'est des gabonais qui sont mis hors jeu, ils sont presque apatrides. Donc il y a beaucoup de situations autour de la révision de la liste électorale qui ne pourront pas trouver de solution en 30 ou un mois. Vous savez, la question du pouvoir, lorsqu'elle devient viscérale, Lorsqu'elle devient viscérale, euh, elle nous empêche parfois d'avoir le bon sens. Elle nous empêche d'avoir le bon sens. Vous voyez, euh, je prends un exemple. Euh, Lorsqu'un Premier ministre va dire à l'Assemblée euh, euh, que le PDG n'est pas prêt à accepter l'alternance, vous voyez, ça, ça pose des problèmes déjà. Ça pose des problèmes. Lorsqu'un premier va jusqu'à sortir ce genre de propos, euh, ça pose des problèmes parce que depuis Omar Bongo Père, par exemple, c'est un exemple que je pour comprendre ce que je vais dire par la suite. Depuis Omar Bongo Père, vous constaterez que tous les vice-présidents de la République qui sont arrivés étaient tenus de l'opposition. Or, aujourd'hui, vous constaterez que euh, le PDG, avec tout ce que veut, sont... tout avoir. Même la vice-présidence est devenue pour le PDG. Donc, vous voyez que la question euh, du pouvoir devient viscérale. Or, oh, euh, la construction d'une nation, elle doit être une notion participative. La politique, euh, Notre système politique doit être un système de, de, de, de politique participative. Et, et je crois que c'est pourquoi le, le président de la République, à l'époque avait voulu que par exemple tous les vice présidents soient de l'opposition. Moi je dirais même, il, il n'était pas allé plus loin. Si moi j'avais été lui en son temps, j'aurais fait en sorte que celui qui sort deuxième de l'élection présidentielle soit le vice président de la République. Cela aurait aussi permis d'apaiser parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé euh, dans l'élection. Il a perdu un certain nombre de choses. Donc c'est aussi une manière d'apaiser les tensions mais lorsque un, un système prend tout prend tout et les autres n'ont rien vous me demandez euh, vous voyez qu'il est difficile de dire si ça peut être rattrapé parce que il n'y a pas il n'y a pas la, y a pas la, la, la notion euh, du, du partage Jeunet, je vous ai plein d'exemples. Lorsque euh, le président mabongoui la vice-présidente était réservée à l'opposition. Cela participe à la construction d'une politique de construction participative, construction nationale participative. Vous dites que j'ai un Kogé au CS parce que là c'est lui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais de la même écurie. Oui, cela, cela relève maintenant de l'esprit de certains acteurs aujourd'hui qui estiment que tout doit revenir au, au parti au pouvoir est-ce qu'on peut attendre beaucoup de choses bon écoutez je, je n'ai pas envie de dire que tous ceux qui sont passés par là sont nuls pour penser que grand chose va changer c'est nous sommes devant les soufflements d'un système devant les d'un système nous sommes devant euh, euh, euh, les soufflements je disais nous sommes devant euh, la sclérose parce que vous savez vous pouvez être le plus intelligent du monde mais si vous avez donné pendant 10 ans 20 ans il est normal qu'au bout du compte, vous cherchez juste les honneurs. Vous ne cherchez plus à carburer, comme on dit, à donner de vrais résultats. Ça aussi, ça fait partie de l'essoufflement que le système a. Parce qu'on prend les mêmes, on remet, on change juste de chaise. Et, et c'est des gens parfois qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne parle pas uniquement de M. Corjulien parce que c'est par lui que vous avez posé la question, mais je regarde l'entourage. Il y a des gens qui ont 20 ans, 19 ans. C'est naturel qu'un homme qui a 20 ans de pouvoir, 15 ans de pouvoir, 10 ans de pouvoir, on ne peut pas attendre grand chose parce que il ne carbure plus. Il veut juste maintenir un statut. Et, et, et c'est la cause même de, de, de, de, de, du blocage. Que, que nous avons parce que c'est les mêmes hein, et n'ont pas changé de, de, de mode d'emploi. Hmm. J'observe encore, j'ai pas dit oui, je pas dit non, j'observe, je, je m'interroge plus profondément si c'est nécessaire, d'abord à moi-même. J'interroge mes ancêtres, j'interroge des gens autour de moi. Vous savez, la question de pouvoir, euh, c'est un individu qui s'engage. Mais ça aussi, un côté spirituel, euh, ce n'est pas un jeu. La question de la prison n'est pas un jeu. On ne va pas dans une université pour être formé à la fonction de président. C'est une, une fonction qui est hautement spirituelle. Euh, parfois, il est nécessaire de prendre du recul, euh, d'interroger soi-même si on est prêt, parce qu'elle demande beaucoup de changements au niveau de sa vie personnelle. Cette fonction-là, il est important aussi d'interroger de, de, ses manes, ses ancêtres. Il est important de prier Dieu pour qu'il vous dise pour obtenir une réponse, parce que ce n'est pas une aventure, donc j'en je, je, je, suis à cette étape, j'en suis à cette étape, et, et j'ai commencé à avoir des bulles de réponse, mais je, je, je continue à m'interroger. La question de la présidence ne doit pas être une question de frustration une question de revanche, c'est une question hautement spirituelle, parfois je me demande si certains acteurs qui sont qui se sont déclarés candidats dans l'opposition ou qui ne l'ont pas encore fait, parfois je me demande s'ils prennent le temps de, de mesurer l'intensité, la dynamique, l'importance de cette fonction. Évidemment, avec la multiplicité des candidats, parfois aussi suscité par le pouvoir. Mais à partir du moment où le pouvoir a ramené euh, euh, l'élection à un tour, euh, ce qui voudrait dire que c'est celui qui a le plus fort. Si vous avez 10% et que les autres ont 3, 2, 1%, c'est vous qui êtes le président. Même si démocratiquement... Ce n'est pas une élection valable, mais c'est vous qui êtes le président. Alors, ce piche neige ce pichinèche que vient de se crochet à 190 degrés que vient de, de poser euh, euh, le pouvoir à l'opposition euh, rend les choses plus difficiles. C'est pourquoi je suis tenté euh, comme vous de penser que euh, l'avenir va être euh, Difficile à gérer D'abord Au niveau des grands acteurs De l'opposition Ajouter à cela les candidats Que le pouvoir va phagocyter Dans l'opposition Tout cela va effriter Les chances De l'alternance Rien que sur le plan Démocratique Rien que sur le plan démocratique Mais Parfois aussi je me dis est-ce que c'est aussi grave que ça Parce que... Euh, c'est pas la... C'est pas la première fois que nous avons une élection à un tour. n'est pas la première fois. Euh, Jean Ping, en 2016, a pris dans les urnes le dessus sur Ali Bongo avec pourtant la multiplicité de candidats dans l'opposition, hein. C'est pourquoi j'ai envie de dire aussi, ce n'est pas aussi dramatique que cela. Parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, les Gabonais savent souvent jeter leur dévolu sur un individu. Je vais profiter de l'opportunité que vous me donnez ici pour appeler les Gabonais, d'où qu'ils soient. Au Gabon, à l'étranger, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que pour moi, je crois que s'inscrire sur la liste électorale et aller voter est une obligation pour chaque citoyen. Ça ne sert à rien d'ergoter ou de bouder au bar, de bouder à la maison et le jour que l'on vous donne l'opportunité de vous exprimer vous ne voulez pas c'est vrai il y a une question qui se pose oui euh, je vais aller m'inscrire je vais aller voter après bon frère comme on, on va d'abord s'inscrire on va voter et puis on avisera de ce que les autres tenteront de faire de notre expression mais vous ne pouvez pas j'en appelle aux gabonais vous ne pouvez pas euh, euh, avoir une attitude euh, euh, fataliste dire bon je pars encore m'inscrire pourquoi j'irai voter pourquoi non c'est justement ce qu'ils voudraient ce qu'ils veulent qu'on fasse donc j'appelle les gabonais que dès maintenant le ministre de l'intérieur puisque c'est de la charge de l'administration a décidé que la liste électorale la liste électorale sera révisée je demande à chaque gabonais d'aller vérifier si son nom y est pour ceux qui ne sont pas inscrits d'aller s'inscrire pour ceux qui viennent d'atteindre 18 ans d'aller s'inscrire et demain faire son choix maintenant la deuxième phase sera comment sécuriser notre expression parce que si nous n'allons pas nous inscrire naturellement nous ne voterons pas et naturellement aussi nous rendons la tâche facile à ceux qui sont contre l'alternance